postérieure où on retrouve ce qu'on a retiré tout à l'heure, le cristallin. Et la couche ici, profondément située par rapport à la rétine, c'est la choroïde. La choroïde étant la partie postérieure de l'UV, on l'a dit tout à l'heure, formée de l'iris, les corcillaires et la choroïde qu'on voit ici, et qui est richement vascularisée.